Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler des retours de scène et on va se demander si oui ou non c'est bien de jouer en Ear Monitor, générique Alors d'abord, il faut que je vous fasse un petit point explication sur ce qu'est un système de retour pour que celles et ceux parmi vous qui n'ont pas l'habitude de jouer sur scène s'y retrouvent quand même. Lorsque vous allez voir un concert, vous n'entendez pas le son réel des instruments de musique. Vous entendez leur son qui est capté par un micro et qui est retranscrit par des enceintes, qu'on appelle les enceintes de façade. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, sur la scène, on n'entend quasiment rien de ce qui sort de ces enceintes. Elles sont calibrées pour faire leur job, c'est-à-dire envoyer notre son en face pour vous, le public. Oui, parce que c'est très rare que le public soit derrière les enceintes. Sauf que nous, sur la scène, en théorie, on a quand même besoin d'entendre ce qui est joué. Oui, je connais cette théorie. Oui. Alors évidemment, dans le cas d'une batterie, par exemple, on a le son en direct. Mais dans le cas d'une clarinette, d'une flûte ou d'une guitare acoustique, par exemple, si on est de l'autre côté de la scène, il se peut qu'on n'entende absolument rien à ce qui est joué. Ou alors, on entend un brin de l'instrument, mais la batterie qui est à côté, elle couvre tout le reste. Pour pallier à ça, on dispose de ce qu'on appelle des enceintes de retour. Ce sont ces petites enceintes que vous voyez régulièrement au pied des musiciens sur la scène. Dans ces retours, on y met, et... bah, on y met ce qu'on veut. On règle ça à la balance avec notre ingénieur du son afin d'avoir le meilleur compromis possible entre notre volume de notre instrument qu'on veut entendre correctement et le reste de la musique qui est jouée sur scène qu'on va mixer pour que le tout donne une impression agréable afin de chanter ou de jouer le mieux possible. Mais il existe un autre moyen d'avoir le retour de la musique c'est de la diffuser directement dans les oreilles du musicien à l'aide de ça. Qu'est-ce que c'est que ça Ça, ce sont des oreillettes qu'on appelle des Ear Monitors. L'idée est absolument la même, sauf qu'au lieu d'avoir le son dans le retour de l'enceinte, c'est envoyé directement dans vos oreilles. Alors du coup, qu'est-ce qui est le mieux Jouer avec de retours ou jouer avec des Ear Monitors les musiciens qui jouent en Ears vont tous vous dire, je pense, que le principal avantage des Ears, c'est le confort auditif. C'est une évidence, on a une qualité sonore nettement meilleure en Ears. Et ça, notamment parce qu'on reçoit les informations directement dans l'oreille et on n'a pas l'impression que le son sort d'une boîte. On est immergé dans le son et pour peu que les réglages soient bons, c'est clair que c'est vraiment très agréable. Perso, je vois aussi un autre avantage des Ears par rapport à des retours traditionnels. Une enceinte de retour s'est fournie par la salle qui vous accueille ça fait partie de son équipement et donc forcément ce ne sont jamais les mêmes enceintes ça dépend des soirs alors que vos ears eux ils ne changent pas d'un soir à l'autre vous connaissez leur son vous êtes habitué à leur rendu par exemple, si vous tournez avec une console numérique qui permet de faire des sauvegardes de la configuration d'un concert, ce qui est la majorité des cas aujourd'hui, hein, vous pouvez tout à fait retrouver exactement le même confort que la veille dans vos oreilles, ce qui n'est pas le cas avec un retour traditionnel. Pour vous donner un exemple, avec l'affaire Capucine, l'un de mes projets scéniques, il nous est arrivé d'enchaîner deux concerts, le premier dans une salle de spectacle traditionnelle et le lendemain dans une église. Et même si vous n'êtes pas un spécialiste du son, j'imagine que vous comprendrez tout à fait à quel point la résonance dans une église n'est pas du tout la même que celle dans une salle de spectacle. Et bien dans ce cas de figure, par exemple, moi, en Ears, comme je suis coupé de l'extérieur, je n'ai absolument pas ce problème. J'ai eu les deux soirs le même confort dans mes retours, alors que mes collègues qui passaient par des retours au pied ont pu ressentir une gêne à cause de cette résonance dans l'église. Moi, je m'en suis rendu compte en faisant l'essai pendant le concert d'enlever mes Ears pour voir... Et alors quand je les ai remis, là j'ai retrouvé un confort de dingue, j'étais en mode... Euh... Fermez la bouche ta chère. Il y a également un autre avantage évident à jouer en ears, et ça c'est plutôt un avantage qui concerne votre ingé son. Si tout le monde joue avec des retours dans les oreilles, bah, c'est autant de matos en moins sur la scène. Et surtout, surtout, comme le son n'est diffusé que dans les oreilles et pas dans les enceintes, ça fait moins de volume sonore sur scène. Et ça, croyez-moi sur parole, ça leur plaît. Parce que ça leur permet de mieux contrôler ce qui sort des enceintes de façade sans être pollué par ce qui sort des enceintes de retour et qui peuvent provoquer des larcènes désagréables, par exemple. Alors ben vous allez me dire, les Ears c'est génial, c'est la solution à tous nos problèmes et il faut tout ce qu'on y passe. Alors non, c'est pas si simple parce qu'il y a quand même des inconvénients à jouer en Ears. Et le plus gros problème vient aussi de son principal avantage, en Ears vous êtes complètement coupé du reste. En particulier lorsque vos oreillettes sont moulées à vos oreilles comme c'est le cas pour moi, ça vous fait presque une impression d'avoir des boules-caisses. Et pour en avoir parlé à de nombreux collègues, il n'est pas rare d'entendre des musiciens dire qu'ils ne supportent pas cette impression d'être coupés de la salle, coupés du son de la scène, et qu'ils ont l'impression un peu de jouer dans leur coin, et il faut bien avouer que c'est vrai. Alors il existe des solutions à ça, hein. par exemple on peut pointer un micro vers la salle et envoyer le bruit de la salle dans vos ears avec le reste de la musique, mais du coup on peut se demander à alors l'intérêt de jouer en rire, si c'est pour supprimer leur principal avantage, qui est de se couper du son pour mieux maîtriser ce qu'on reprend en retour. Autre exemple de ce problème d'être coupé du son extérieur, pour un chanteur qui est en avant scène et qui doit parler aux gens entre les chansons. C'est très très désagréable de devoir tendre l'oreille, voire de devoir enlever une oreillette pour pouvoir entendre les réactions des gens. On peut vraiment se demander si ça vaut le coup de parler à quelqu'un qu'on n'entend pas soi-même. Non, on ne peut pas. Enfin, autre souci des Ears, c'est cher. Je vous en parlerai dans une autre vidéo dédiée pour vous expliquer le fonctionnement de mon système. Si ça vous intéresse, hein, dites-le moi en commentaire. Mais sachez qu'entre l'émetteur sans fil que vous voyez ici, euh, les Ears à proprement parler et le moulage d'oreilles, ça représente un budget de 1300 euros quand même paye ton confort auditif. Donc, vous l'aurez compris, il y a des avantages et des désavantages à jouer en retour traditionnel ou en ears. Ça, en tant que musicien, c'est surtout une question de choix personnel. C'est notre préférence, c'est no notre liberté Et ça dépend beaucoup de ce qui est important pour soi. Parce que sur la scène, chacun a ses priorités, chacun a ses attentes différentes. Moi, j'ai pas forcément d'opinion. Arrêtez, conneries, t'en as forcément une Bon ok, j'avoue, moi depuis un an, je joue en Ears et j'ai de plus en plus de mal à me passer de ce confort. Alors, bah, puisque ça dépend de chacun, à partir de là, la réponse à la question de départ, c'est que...